Et eh bien bonsoir à tous. Bon ben on va faire cette seconde vidéo de Detroit Become Human sur ma chaîne, tout simplement parce que ben, c'est un jeu que j'apprécie tout particulièrement. Vous avez vu la, la première vidéo, hein. je ne vais pas vous redire euh, tout ce que j'ai dit euh, sur la vidéo de Kara. Aujourd'hui, ce qu'on va ce qu'on va voir dans cette vidéo là, c'est une scène qui s'appelle l'interrogatoire et qui va me permettre de vous présenter un petit peu euh, le caractère de Connor qui est en fait un agent spécial, genre agent du SBI, mais qui travaille en fait en tant que droïde. Alors certains l'ont déjà vu dans une première vidéo que j'avais faite, hein, où il y avait une prise d'otage, euh, où je devais essayer de réagir, pas eu de chance, j'ai eu un son un peu pourri sur cette vidéo là, j'espère que pour celle-ci ça va mieux. Voilà, on va partir tout de suite dans l'interrogatoire avec euh, avec Connor. Et puis vous allez voir que c'est assez intéressant ce qui se passe. Donc là en fait j'utilise un, un système qui euh, me permet euh, de rejouer une scène et donc ce que je vais faire c'est que je ne vais pas sauvegarder pour ne pas en fait détruire la partie que j'ai faite et surtout conserver euh, tous les choix que j'ai faits dans cette partie et ne pas les altérer par la démonstration que je suis en train de vous faire. Car dans ce jeu tous les choix que vous faites vont se répertorier sur l'histoire en fait. Tout, tout, va avoir un effet. Il va y avoir un système de cascading avec euh, des trois. Si vous tuez un personnage, ben, ou si vous, vous comportez mal avec un personnage, ben ça peut influer totalement sur l'histoire. En fonction des décisions que vous faites, il euh, y a des portes qui s'ouvrent ou des portes qui se referment dans votre scénario. Donc c'est extrêmement intéressant et très haletant. Alors je sais il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est pas vraiment un jeu, que c'est plus un film interactif, mais moi c'est précisément ce qui me plaît en fait dans ce jeu-là. Allez, c'est parti. Pourquoi tu l'as buté Et s'est passé quoi avant que tu prennes le couteau Voilà Connor. Combien de temps t'es resté dans le grenier Pourquoi t'as même pas essayé de t'enfuir Bon, il y a des acteurs connus hein, dans le jeu. Je sais pas si vous remarqué. Ce flic doit vous dire quelque chose. Dis quelque chose, bandale de merde Je me tire. C'est moi qui vais prendre le relais maintenant. On perd notre temps à interroger une machine, il se mettra jamais à table On peut toujours essayer de le tabasser Ben c'est vrai quoi, il est pas humain. Les androïdes ne ressentent pas la douleur, vous ne feriez que l'endommager. Et il n'y aurait rien à en tirer. Les déviants ont aussi tendance à s'autodétruire quand ils se retrouvent en situation de stress. Ok, petit malin. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Je pourrais essayer de l'interroger. Qu'est-ce qu'on a à perdre Vas-y, le suspect est à toi. Donc là c'est une scène qui est totalement différente avec la scène de Kara, La scène de Kara, c'est une scène où il y avait un peu d'action, voilà, il fallait réagir dans l'instant. Là il va falloir être posé, il va falloir bien réfléchir aux choix qu'on va faire. Vous allez voir quand on mène un interrogatoire, en fait il y a des choix, agressifs, pas agressifs, empathiques, calmes, euh, voilà. C'est tout à fait autre chose. Tout ce que vous faites a de l'importance. Putain, comme vous... mais qu'est-ce qu'il fabrique ce con Regardez à travers cette glace, par exemple. Ce qu'il faut surtout faire, c'est pas se planter dans les mouvements, déjà. Donc en fait, ce droïde il s'est retourné contre son propriétaire. Un petit peu comme Kara. Et vous voyez, là, j'ai débloqué en fait des informations parce que j'ai regardé le dossier. Et dans une scène précédente, on... c'est moi en fait qui l'ai piégé, qui l'ai retrouvé, il était caché dans le grenier. C'est moi qui l'ai retrouvé. Donc on va faire une analyse sur le droïde. C'est très important parce que ça permet de déterminer les, liaises... les lésions qu'il a. Et vous voyez, ça m'apporte des informations. Donc le sang, ça fait plus de 19 jours qu'il l'a sur lui. Les... l'aide de traitement est endommagée. Donc apparemment il n'est pas en pleine forme. C'est un androïde qui sert à faire le ménage. Pour l'instant rien de spécial. Ah ça c'est intéressant. Ici on retrouve des traces de cigarettes brûlées. Donc de toute évidence il devait être pas mal euh, maltraité et assez traumatisé pour peu qu'une machine puisse être traumatisée et une trace de coupure causée par une batte de baseball. Allez, on y va, donc là il a 35%, si j'atteins les 100%, j'obtiendrai des aveux. Je détecte une instabilité dans ton programme, elle peut causer une émotion désagréable comme la peur chez les humains. À 28 reprises. faut que je vous dise ce que j'utilise. J'ai utilisé la peur et, ça, et ensuite là j'ai utilisé le sur le mur avec son sang. Voilà, donc là on voit que je ne le ménage pas et pourtant le pourcentage remonte. Donc faut pas que je le conforte, faut plutôt que je le menace. Tu refuses de parler depuis qu'on t'a arrêté. Si tu ne coopères pas, ils emploieront la force. C'est ce que tu veux vous voyez, ça monte. Donc... De toute évidence, c'est un personnage il faut pas que je sois sympathique ou empathique avec lui. Tu n'as pas l'air de comprendre la situation. J'utilise la menace. Tu as tué un humain. Ils vont te mettre en pièces si tu ne parles pas. Sonder la mémoire. Je vais faire ça. Si tu refuses de parler, je vais devoir sonder ta mémoire. Non S'il te plaît, ne fais pas ça Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi Ils vont me détruire hein, pas vrai On va te désassembler pour chercher les problèmes dans tes biocomposants. Je lui dis la vérité. Il n'y a pas le choix si nous voulons comprendre ce qu'il s'est vraiment passé. Pourquoi leur avoir dit que tu m'avais trouvé On Pourquoi est-ce que coup. tu ne m'as pas laissé là-bas Parce que hein, c'est moi qui l'ai trouvé. J'ai été programmé pour traquer les déviants comme toi. Je n'ai fait qu'accomplir ma mission. Je ne veux pas mourir. Alors parle-moi. Je... Je ne peux pas. Choisir l'approche. Faire pression, sonder la mémoire ou convaincre. Je vais faire pression. 28 coups de couteau. Tu tenais vraiment à ce qu'il y passe, hein As-tu ressenti de la colère, de la haine Il se vidait de son sang, implorait ta clémence. Je vais l'écraser jusqu'au bout. encore et encore et encore, s'il te plaît, s'il te plaît. Je sais que tu l'as tué. Pourquoi ne pas l'avouer? S'il te plaît, arrête, je t'en prie. Allez, j'atteins les 100%. Dis simplement, je l'ai tué. C'est si difficile que ça, je t'en prie. Ah. Tu l'as tué, dis-le. Allez, dis-le. Il faisait tout ce qu'il me disait, mais il trouvait toujours quelque chose à redire. C'est tragique, en fait. Hein. C'est ce jeu... vachement puis, prenant. Il a pris une batte et il s'est mis à me frapper. Pour la première fois, j'ai ressenti... la peur. En plus, le jeu d'acteur est super, je trouve. J'ai eu peur qu'il me détruise. J'ai eu peur de mourir. Alors, j'ai pris le couteau et je lui ai planté dans l'estomac. Voilà. Je me suis senti mieux. Alors je l'ai poignardé encore. Et encore. Jusqu'à ce qu'il tombe. Il y avait du sang partout. avoir écrit je suis vivant sur le mur il me disait que je n'étais rien du tout que je n'étais donc ça c'est toutes des choses que de j'ai vu lorsque je l'ai arrêté en fait qui il sont déverrouillés. Du coup. pour lui dire qu'il avait tort on va parler de la statuette que j'ai trouvée. la sculpture dans la salle de bain c'est toi qui l'as faite qu'est-ce qu'elle représente c'est une offrande, une offrande pour que je sois sauvé On va parler de. pas de l'offrande en l'occurrence. La sculpture était une offrande Une offrande à qui Dis-moi Pour RA9. Alors lui, c'est la première fois que j'en entends parler. Seul RA9 peut nous sauver. À ce moment-là, du jeu. Alors je vais lui poser des questions sur r 9 r 9 C'était sur le mur de la salle de bain. Dis-moi ce que ça signifie. Le jour viendra où nous ne serons plus des esclaves. Fini les menaces. Fini l'humiliation. Nous serons bientôt les maîtres. R9. Qui est ce R9 Depuis quand ressens-tu des émotions avant, il avait l'habitude de me battre et je ne disais rien. Mais un jour, j'ai réalisé que ce n'était pas... juste. J'ai ressenti de la colère et de la haine. Et là, j'ai su ce que j'avais à faire. C'est bien traduit en plus, hein. on a de la chance, c'est... Vachement bien doublé. Ça pourrait être super mal doublé, puis que le jeu chie. Pourquoi d'être caché au grenier Au lieu de t'enfuir. Je ne savais pas quoi faire. Pour la première fois, il n'y avait personne pour me donner d'ordre. J'avais peur. Il était perdu, il n'avait pas d'ordre à recevoir. Alors je me suis caché. Voilà, j'ai obtenu les aveux. Se détruire. Arrête ça, bordel! Je peux pas! Je peux rien faire! Je peux pas l'arrêter! Intervenir ou pas? Je n'interviens pas. Et je ne vous dirai pas ce qui se passe si on intervient. Non, non, non, je ne vous dirai pas ce qui se passe si on intervient, j'y tiens. Voilà pour ce deuxième extrait de T3, Become Human, avec un petit passage d'un interrogatoire mené par Connor. Vous voyez que Connor, c'est tout à fait différent de Kara qu'on a vu dans une première vidéo. Il y a beaucoup moins d'empathie, après je l'ai quand même joué comme ça, je l'ai joué dur, j'aurais pu le jouer plus souple, il y a d'ailleurs dans la première vidéo que j'avais faite sur l'interrogatoire où je le joue de façon extrêmement souple, euh, voilà c'est à vous en fait de déterminer comment vous allez gérer une situation, on vous oriente un petit peu puisque vous avez vu que plus j'étais agressif plus le pourcentage augmentait, c'était le pourcentage de réussite donc je me suis rendu compte qu'avec ce personnage là j'avais plutôt tendance à, il fallait mieux le malmener que d'être dans l'empathie pour résoudre la situation j'espère que cette deuxième vidéo vous a plu on va en faire une troisième et dernière vidéo sur marcus euh, j'insiste ce jeu est vraiment vraiment euh, vraiment sympa enfin vraiment c'est pas sympa moi je le trouve vraiment super c'est magnifique c'est beau euh, c'est bien joué c'est bien doublé euh, l'histoire est absolument somptueuse donc je en vous engage vivement à, à vivre cette expérience là sous playstation 4 et euh, voilà je suis euh, je suis, je suis juste client du truc. Il euh, n'y a pas de sponsor derrière tout ça. C'est vraiment un super jeu. Donc je tenais à le partager avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et puis si jamais bah, vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous à la page. Il y aura d'autres choses sur les jeux vidéo très très très bientôt. Et puis je continuerai à vous parler également de jeux de plateau et de jeux de figurines. Allez, en attendant je vous souhaite de bons jeux. Et puis surtout de bons jets, Parce qu'il n'y a que ça. Pour réussir à sortir les verres du nez d'un type qui veut pas parler. Allez, à ciao, bye bye.